tout le monde et encore une fois bienvenue sur la chaîne de Professional Git, alors aujourd'hui euh, c'est pour vous montrer un petit peu, voilà pour euh, ceux qui ont des problèmes bien sûr au niveau de leur ordinateur, genre euh, euh, des spams, euh, c'est à dire des pop up, des, des, des publicités qui s'affichent à chaque fois en fait que vous accédez en fait à une page ou euh, des fois une page euh, par exemple vous avez mis Google euh, par défaut et euh, du jour au lendemain, vous constatez que c'est une page de n'importe quoi qui ne vous intéresse pas d'ailleurs, qui s'affiche et vous n'arrivez pas à remettre, bien sûr, à, euh, votre page d'accueil que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, ça permet également de retirer tout ce qui est indésirable au niveau de l'ordinateur. De 1, voilà, donc ça nettoie votre ordinateur. Et de 2, euh, si vous avez des, voilà, des trojans, des, des, des verres je dirais ou des pas des virus parce que voilà donc c'est plutôt des trojons des verts qui, qui sont on va dire détectés ce système que je vais vous donner ou ces logiciels que je vais vous donner vont pouvoir euh, vous permettre de, de bien nettoyer votre ordinateur et euh, qui sont d'ailleurs gratuits c'est le plus important puisque euh, entre parenthèses d'autres services les utilisent mais à des fins on va dire euh, voilà donc euh, des fins euh, voilà de pouvoir effectuer bien sûr euh, un nettoyage mais ce sera pas gratuit puisque voilà donc derrière le minimum ça devrait être dans les euh, 80 voire euh, 90 euros donc euh, pour un nettoyage de ce genre que vous pouvez à présent pouvoir faire euh, par vous même donc tout simplement les liens que je vais vous mettre bien sûr dans la description vous permettront bien sûr de pouvoir les télécharger et pouvoir les utiliser donc les logiciels en question que vous pouvez utiliser il y en a le premier qui s'appelle Rogue Killer donc anti-malware il y a Adw Cleaner et le dernier ZHP Cleaner de Nicolas Coleman alors donc pour les télécharger, c'est simple. Bien sûr, comme je disais, vous trouverez le lien sur la description. Il suffit de se mettre directement sur le lien. C'est pas sorcier. Je peux vous dire que entre le gratuit et euh, le payant, par exemple, c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire, parce que euh, de toute façon, vous n'avez pas besoin de, de vous enregistrer alors que en étant payé euh, vous payez on va dire 13 euros par, par an vous devez vous enregistrer en permanence euh, zéro machine cinq machines euh, pop pop donc euh, vous pouvez en fait l'utiliser sur n'importe quelle machine il n'y a pas de problème euh, voilà le plus important ce qui nous intéresse c'est le scan la suppression euh, l'anti root kit ou euh, kit autrement dit euh, que vous pouvez en fait remarquez que il est disponible que ce soit le gratuit ou le payant euh, ligne de commande, support, les forums, c'est pas nécessaire on va pas payer 13 euros pour avoir un forum, vous discuter dessus mise à jour automatique, c'est pas nécessaire, à chaque fois vous pouvez accéder au lien et euh, télécharger la dernière version tout simplement euh, gestion des rapports, euh, voilà vous l'avez, gestion de quarantaine vous l'aurez également, donc une optimisation c'est pas nécessaire non plus on, on, on lance la recherche on nettoie et euh, basta comme on dit et voilà donc il suffit d'aller sur la partie gratuite et d'appuyer sur télécharger donc ça va nous faire descendre tout simplement jusqu'à la partie où ça ça va vous donner demander une donation donc euh, si bien sûr vous le souhaitez vous descendez un petit peu vous allez trouver bien sûr toutes les versions donc télécharger donc la partie télécharger et euh, de préférence prenez la version portable la version portable vous n'avez pas besoin d'installer il suffit de cliquer dessus pour lancer et pouvoir euh, bien sûr pouvoir l'utiliser donc il suffit d'aller sur download donc, bien sûr je l'ai déjà téléchargé donc je vous montre juste comment faire donc ça va charger un petit peu normalement ça ne devrait pas prendre autant de temps, voilà et ça nous met directement sur télécharger donc euh, si on clique dessus je vais lancer euh, juste pour que vous puissiez voir et voilà il est en train de se télécharger en bas comme vous remarquez, donc pour l'instant on va annuler parce que ça ne nous intéresse pas on va laisser celui-ci et on va partir à ADW Cleaner, qui n'est pas également euh, payant, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit de se mettre également sur le lien que je vais vous montrer. Et sur la droite, on appuie sur télécharger. Ça va le lancer directement. Et voilà, donc ADW Cleaner, version 5.1.1. C'est version 5.119. Voilà, ONT. Voilà, donc il n'est pas très volumineux, ça c'est téléchargé rapidement d'ailleurs. Vous avez le troisième qui est le ZHP Cleaner. Donc, il suffit également d'appuyer sur télécharger et il va se lancer directement en bas. Donc, on revient en fait, hein, puisque je l'ai déjà téléchargé donc je l'ai mis euh, sur un dossier on ouvre le dossier et on peut commencer à cliquer sur le premier de préférence il faut les lancer euh, on va dire d'une manière euh, à, à ce que les trois on va dire, puissent, euh, puissent on va dire vérifier et en même temps et comme ça à la fin euh, ça devrait euh, vous permettre de bien nettoyer l'ordinateur au lieu que ce soit euh, on va dire chaque fois on va dire vous mettez le premier, vous, vous attendez, vous mettez le second, vous attendez jusqu'au troisième. Ce qui va prendre également énormément de temps. Donc vous avez remarqué ça a demandé une autorisation. Bien sûr, il faut autoriser. On accepte. Donc on va le mettre un petit peu sur la droite. On va aller sur le rock killer. Vous remarquez également que ça demande une autorisation de compte utilisateur vous acceptez. Il va s'ouvrir. Vous remarquez que rien ne s'est installé. Donc ça s'ouvre directement. Donc on le met un peu plus en bas, un peu comme ça. Et on va dernièrement faire le ZHP Cleaner on ferme le dossier en question parce qu On qu'on a pas besoin, on va un petit peu les répartir et on va lancer, on lance le scan sur le premier, sur le deuxième, démarrer le scan et sur le zhp on scan également. Donc, on va laisser travailler. Donc, attention, fermeture de votre navigateur Google de Donc, euh, demande si on doit vous fermer, ou plutôt il faut fermer pour qu'il puisse faire la vérification. Donc, on fait OK. Donc, il s'est fermé. Ça, c'est le ZHP Cleaner qu'il a demandé. Euh, D'ailleurs, même ADW Cleaner euh, aurait dû le faire, mais peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour chercher euh, au niveau de l'ordi. Alors. Ça demande... Est-ce que vous avez installé ce proxy Donc si vous n'avez rien installé de ce genre, par exemple là, effectivement, on n'a rien installé, donc on fait non. De façon qu'il le prend en considération comme quoi c'est un indésirable. Voilà, pour éviter les intrusions. Donc... On laisse travailler et je vous dis à tout à l'heure donc après la, la fin de la recherche et nous revoilà donc euh, après plus qu'une demi-heure de d'attente voilà donc euh, la vérification s'est terminée donc vous allez remarquer que voilà les applications ont pu trouver par exemple le adw Cleaner a bien trouver des, des, fichiers, bien sûr, et des dossiers indésirables. Donc, surtout, dans la base de, du registre. Alors, normalement, dans le navigateur également. Par exemple, la Google Chrome. Le ZHP Cleaner a également trouvé des pop-up, des trojans et des verres. Donc, voilà. Ainsi que le Rockkiller. Rock -killer. Donc, le Rockkiller, c'est celui qui a pris Beaucoup de temps. C'est normalement le ADW Cleaner et le ZHP vont vous prendre environ, euh, je dirais même pas 5 minutes. Mais le Rock Killer, ça a pris euh, dans les 35 minutes pour vérifier le tout. Alors, donc, ce que je vous conseille bien sûr, c'est que vous laissez ADW Cleaner en dernier lieu. Parce que euh, ce dernier, en fait, va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc, euh, il va s'étendre il va se rallumer. Donc, on commence par exemple par le ZHP Cleaner. Donc, on voit bien ce qu'il a trouvé. Donc, euh, 31 systèmes, on va dire, indésirables en majorité. On va pouvoir nettoyer puisque au début on a scanné. À présent, on va nettoyer. Donc, ça nous ouvre bien sûr la page avec toutes les informations. Bien sûr entre parenthèses, hein, si c'est quelque chose que vous trouvez que vous, euh, c'est vous qui l'avez mis, on va dire, euh, par votre propre choix, c'est à dire suite à un service ou quelque chose que vous utilisez, qui a été détecté comme indésirable, bien sûr vous pouvez le décocher, donc euh, mais sinon, euh, vous cochez le tout, et vous nettoyez, il va commencer à faire ce qu'il faut, on va aller ici également, on va cocher tout ce qui est nécessaire. On coche, on coche, on coche. On remonte un petit peu puisqu'on a descendu et on supprime la sélection. Suppression terminée, merci de vérifier le résultat. Donc, si on fait terminer, voilà. Donc, il a détecté cet élément. Et vous voyez, 34 minutes 25 durée du scan. Donc, euh, et voilà, je disais pas n'importe quoi. On attend que ce soit terminé. Donc, oui, ça s'est terminé ici également. Et on va terminer par ce dernier. Donc, on va nettoyer les programmes vont être fermés afin de procéder correctement à la suppression Veuillez enregistrer tous les travaux en cours puis cliquez sur ok donc euh, normalement on va quitter encore une fois pour le redémarrage et on va se voir euh, juste après donc euh, je vous dis encore une fois à très bientôt. Et me revoilà encore avec vous. Donc, euh, l'ordinateur a bien redémarré. Donc, euh, je me suis permis de relancer un second test. Vous remarquez que le ADW Cleaner me donne une information qui n'a trouvé aucune euh, ou aucun programme malveillant sur l'ordinateur. Donc, on peut faire OK. On peut le fermer. Également le rock Killer. Donc, il n'a rien trouvé. On peut fermer ainsi que le ZHP Cleaner. Donc, aucun élément malicieux ou superflu trouvé. Donc, 0 trouvé, recherche 100%. Donc, on peut cliquer et on peut, bien sûr, profiter de notre ordinateur correctement. Donc, euh, bien sûr, vous aurez par rapport à ZHP Cleaner, j'ai oublié un petit compte-rendu donc de tout ce qu'il a effectué auparavant parce qu'il a supprimé ainsi de suite pourrait... qui va s'ouvrir on va dire automatiquement dès le démarrage de l'ordinateur donc vous pouvez le consulter par la suite et euh, je pense que pour l'instant on a fait le tour de la situation donc nettoyage complet est correct avec le adw cleaner le rock killer le ZHP cleaner vous me donnerez de vos nouvelles après bien sûr si vous avez des questions euh, ou euh, des remarques n'hésitez surtout pas de les laisser sur le commentaire et euh, bien sûr pour plus de, de vidéos je dirais euh, et j'espère qu'ils seront intéressantes donc euh, si vous avez des idées n'hésitez pas je serai à votre écoute et euh, surtout euh, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, sur ce je vous dis à très très bientôt, portez vous bien.